Aujourd'hui, vous vous baladez à Paris et vous cherchez des toilettes à proximité accessibles en fauteuil roulant. iWheelShare peut vous y aider. Ouvrez l'application mobile Facebook Messenger disponible sur Android et iOS. Sur la barre de recherche en haut, tapez iWheelShare. Vous pouvez alors cliquer sur le premier résultat. Cela ouvre une nouvelle discussion avec Wilson, qui connaît de nombreux bons plans du handicap. Il vous propose de partager votre position en cliquant sur « Envoyer l'emplacement ». Une carte s'ouvre alors, vous pouvez en haut bouger votre écran pour définir une nouvelle position. Et en bas, dans la liste qui s'affiche, vous pouvez également choisir un lieu. Pour valider votre position, Cliquez sur le bouton bleu à droite de l'écran. Wilson vous renverra alors les toilettes accessibles les plus proches. Ceci est une fonctionnalité parmi d'autres de Wilson, le majordome du bon plan handicap. N'hésitez pas à discuter avec lui et vous en saurez plus.